Autant les corps vertébraux, toi les vertèbres, ça peut se dissoudre, hein, ça arrive, hein, parce que l'os, c'est vraiment spongieux. Autant là, les des os longs, plus épais, qui ont une corticale épaisse, ne se, se dissolvent pas comme ça. Enfin, c'est tout le squelette qui se dissout. Mon métier, ça a deux, deux composantes principales. C'est l'étude des populations anciennes, à travers euh, leur reste osseux, mais aussi à travers leur reste matériel, et en l'occurrence, funéraire. Donc en fait, l'anthropologie, c'est une, une science qui est née euh, au 19e siècle avec la découverte des, des, des premiers fossiles et euh, c'est une, une science qui, qui, bon, qui est issue de la médecine initialement et de la biologie et peu à peu a intégré les paramètres euh, archéologiques. Donc c'est comprendre en fait le monde des morts, l'organisation du monde des morts et sa relation avec le monde dit vivant. Alors comment, quel est le statut du mort, comment le mort euh, est considéré par les vivants, donc ça passe par des pratiques funéraires euh, que, que l'on perçoit à travers la fouille euh, des structures, enfin des tombes. Et euh, après, il y a un deuxième paramètre qui est le paramètre d'étude du squelette en lui-même et qui apporte des informations d'ordre biologique. En fait, c'est un travail de recherche, un travail de chercheur, c'est un travail de découverte, un travail d'exploitation des données euh, c'est un travail qui, euh, qui fait appel aussi à, à l'esprit de synthèse. Euh, euh, et donc, donc, de fait, euh, c'est quelque chose qui est euh, un peu hors du commun dans, dans, comme métier. Euh, mais finalement, qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Ce qui plaît dans mon métier, c'est justement... être en constante euh, réflexion, découvrir les choses au fur et à mesure qu'on qu les, qu les fouille. On balaye euh, un champ large, à la fois sur le terrain et à la fois au laboratoire, en ayant en plus des connexions, euh, euh, des connexions multiples avec euh, l'archéologie, avec l'histoire ou, la, ou la préhistoire, avec euh, la médecine, avec les sciences humaines, euh, donc c'est quelque chose qui est euh, intellectuellement euh, hyper enrichissant.